Bonjour à mes amis abonnés, je vous remercie d'être là et bonjour aux nouveaux membres qui, comme moi, sont intéressés par ces voix que l'on ne peut certifier leur provenance. Bonjour mes amis abonnés et aux nouveaux membres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une transcommunication instrumentale que j'avais fait pour avoir un contact avec mon père qui est décédé en juillet 2005. À deux reprises j'avais essayé d'établir le contact et les réponses que je recevais ne correspondaient pas à la question que je posais du moins c'est ce que je croyais. Alors je me suis permise de solliciter l'aide des amis français Thierry et Sweetie qui comme moi font de la transcommunication instrumentale je placerai donc leur lien de leur chaîne dans la description car croyez-moi. Cela en vaut la peine. Donc je continue à ma grande surprise nous commençons le contact avec divers supports FP Maker, Radio Allemande et la Spirit Box qui est installée par Thierry et Sweetie. J'y ai été largement surprise quand ils me transmettent les messages reçus, je vous certifie sur mon honneur Tchou ils ne savaient pas ce que j'y avais reçu comme message. Ne comprenant toujours pas les réponses avec leurs aides enfin je les ai comprises. Je les remercie du fond du cœur car quand on pratique pour les autres, ce n'est pas la même chose pour soi. Voici le lien de Thierry et de Sweetie. Allez faire un tour sur leur chaîne et soutenez les merci à toutes les personnes qui le feront. Thierry Coste HTTPS 2w 3 wyoutubecom channel uc sik 5 ocuag 9 zi 2 76 i 0 rq La voix que vous andrez est bien la mienne. Les réponses voix sont très claires. N'oubliez pas de soutenir ma chaîne et de partager. Merci. Tiana Sofane. Bonjour papa, est-ce que tu m'entends s'il te plaît Oui. Oui. Oui. Sado. Sado. Sado. Pinanaba. Pinanaba. Pinanaba. Voici mes questions les réponses sont très claires. Ma première question. Papa est-ce que tu m'entends quand je te parle Réponse oui. Deuxième question. Es-tu avec maman Réponse C et nous je suppose Tchou il veut dire que oui et qu'ils sont plusieurs. Comme une passeuse d'Ea même avait dit que mon père se trouvait dans le bas astral et que je ne ressentais rien. J'ai demandé à Sweetie qui elle est passeuse passeuses elle a regardé et m'a répondu que non et après le troisième réponse quand je demande s'il si est dans la lumière une voix de femme me répond qu'il est là-bas. Je dis cela pour toutes les personnes qui ont l'âme en peine de faire attention aux soi-disant passeurs d'âmes. Qui vous disaient n'importe quoi pour se faire rémunérer en vous disant que vos familles sont dans le bas. Écoutez les réponses sont très claires. Je remercie encore Thierry et Sweetie d'avoir pu me certifier car j'y étais en peine et grâce à eux je peux dormir sur mes deux oreilles comme on dit chez nous Thiane. Bonjour papa, est-ce que tu m'entends s'il te plaît Oui. Oui. Oui. Sado. Sado. Sado aba. Bonjour papa. Est-ce que tu m'entends s'il te plaît? Oui. Oui. Oui. Sadou. Sadou. Sadou. Finan aba. Finan aba. Finan aba. Habib, aurais-tu un message à transmettre à ta fille ce soir Papa, es-tu bien en haut et tu dans la lumière s'il te plaît Papa es-tu bien en haut Es-tu dans la lumière, s'il te plaît Habib, aurais-tu un message à transmettre à ta fille ce soir « Papa, es-tu bien en haut Es-tu dans la lumière, s'il te plaît ?» Thank you.